Ah, vous voilà, vous arrivez pile au bon moment pour ma recette. Aujourd'hui, recette des crêpes maison. Attention, pour 10 personnes. Enfin, c'est qui qui a déchiré mon livre de recettes Il me manque toutes les unités de mesure. C'est pas grave, je suis un grand chef après tout, on va improviser. Pour 10 personnes, prenez 250 kilogrammes de farine prenez 500 mètres de lait mettre 5 litres de sucre et ajoutez ensuite deux élèves pour lier le tout j'ai quand même l'impression qu'il y a des petits problèmes tu trouves pas je me suis peut-être un tout petit peu trompé. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'importantissime. Ce sont les repères malins. Vous aurez trois tout petits défis à faire. Mais attention, sur chaque petit défi, vous devrez absolument retenir une chose. Trois défis, donc trois choses à retenir. Attention, vous êtes prêts Premier défi. Pour ce premier défi, tu vas devoir trouver un objet qui fait... Un mètre attention la sœur et le chien ne sont pas des objets et en plus ils grandissent au fur et à mesure du temps donc j'insiste bien sur un objet et tu vas devoir retenir cet objet vas-y deuxième défi alors tu vas devoir trouver un objet qui fait exactement un Kilogramme. Est-ce que tu es prêt Cherche bien. J'ai bien demandé un kilogramme. Attention, vas-y. Et troisième défi. Hein troisième défi, je disais donc, tu vas devoir trouver un objet qui fait exactement un litre maintenant. Est-ce que tu es prêt Alors, petit indice... L'objet ressemble de près ou de loin à une bouteille puisque ça doit être un récipient contenant du liquide. Souviens-toi le litre du liquide. N'oublie pas de bien retenir l'objet. Est-ce que tu es prêt Vas-y Et nous revoilà, j'espère que tu as bien tes trois objets, puisque maintenant je vais demander à papa et maman de t'interroger. Papa et maman devront dire par exemple le litre, et tu devras associer l'objet que tu as pour le litre. Attention, bien les trois s'il vous plaît, je rappelle le litre, le mètre et le kilogramme. Je vous conseille d'interroger une fois aujourd'hui, mais aussi une autre fois dans plusieurs jours. Pourquoi Parce que le but c'est que ça soit là. Là-dessus je te dis à la prochaine